Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Tao. Dans cette vidéo, nous allons parler de Sai une autre plage vraiment magique pour à la fois le snorkeling et aussi un fabuleux coucher de soleil en passant par un délicieux repas typiquement thaïlandais. Je vais aussi vous montrer des images des fonds sous-marins de Kotao. c'est parti Je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis bientôt 6 ans. Je propose ma villa Bansawadi Villa à la location. Elle est située à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bampor et à 13 minutes du Fisherman Village, la station balnéaire la plus animée de Koh Samui actuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi Cette vidéo est la troisième de la série sur Koh Aujourd'hui je vous emmène à Sai Bay. C'est une baie idéale à la fois pour le snorkeling et un fabuleux coucher de soleil. Je vous propose également une petite dégustation d'un plat concocté par Mama. Je reviens également à Aulok Bay pour vous présenter un taxi boat qui peut vous amener de la plage de Surrey jusqu'à Aulok Bay par exemple. On ne peut pas venir à Côte Kotao sans faire un petit tour à côté de Char Bungalow. Très jolie plage idéale pour le coucher du soleil Je vous avais parlé de Maman. <rire> le restaurant de Maman ici, juste sur le bord de la plage de Sai Niang, en face du coucher du soleil. Une petite baie spéciale pour le snorkeling. Donc ici ce sont des calamars à l'ail et au poivre. Délicieuse, et ça, c'est une soupe soupe au poisson. C'est pas une soupe de poisson, c'est une soupe au poisson. Quand on veut manger un peu de légumes en Thaïlande, on peut manger des morning glory, les liserons d'eau en français, mais on connaît pas trop ce légume en France. Bon appétit! Après votre journée de plongée, de snorkeling, de plage ou de découverte de Kotao, vous aurez vraisemblablement plaisir à vous retrouver sur la plage au moment du coucher du soleil. à simplement vous poser pour boire une petite bière thaïlandaise. Voilà, il est 18h44. Ce sont vraiment les tout derniers instants du coucher du soleil. Au niveau du snorkeling, vous voyez qu'il y a toutes sortes d'organisations. Là, c'est avec un speedboat. Mais aussi un grand nombre de participants, donc euh, bien contrôler ce que vous voulez faire au moment de votre réservation. Ou peut-être parfois privilégier un taxi boat qui vous amènera à un endroit où vous êtes un peu plus seul. What's that? True or I? Right? True? Sa? Sa? Kunsa? Yeah. Kunsa, how much is it from Sari Pier to Aulak? Oh, the, the boat for 1,000 baht. 1,000. And back for 1,000. Okay. 2,000. Okay. For how many people? Oh, not 4%. Not, 4 not four four people? Uh -huh. One way 1000 baht, yeah. two ways 2000 baht, right? Yeah. Okay, how can they join you? 098 OK. Thank you very much Kunta. Ka yeah. Pour aller faire du snorkeling, c'est-à-dire de la plongée en apnée masque et tuba, vous pouvez prendre ce genre de bateau. C'est le type de forfait dont j'ai parlé en présentant ce que propose Bibi Travel. Alors bien sûr, quand vous venez en pleine saison, vous pouvez facilement vous retrouver avec un grand nombre de personnes avec vous. Donc lorsque vous réservez, demandez bien le nombre maximum que le bateau peut accueillir. Ça vous donnera un petit peu une idée. Ça c'est pour la plongée aussi en bouteille hein, ici. L'autre option, c'est de prendre un long-trail boat, on appelle ça aussi les, les, les taxi boats. Et là, le, le pêcheur ou l'ancien pêcheur vous amène de plage en plage, il vous dépose sur certaines criques. Vous restez aussi longtemps que vous voulez, vous pouvez faire soit du snorkeling comme le font les personnes qui sont ici, soit simplement vous poser sur la plage et profiter de cette jolie baie. Profite pour remercier Bruno, Emma et Jeff Distre. Qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des photos et vidéos des fonds sous-marins. Merci infiniment à eux. Oh mm -hmm. Cette vidéo est la troisième de la série sur Kotao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Kotao et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et d'ajouter un petit commentaire. Ça fait plaisir. A bientôt. Bye bye.